Pour tout vous avouer, quand j'ai décidé de revenir sur un coup de tête deux mois à Bali, j'avais pas trop de plans. Je suivais juste mes potes qui m'ont dit on va faire ça, ça, ça, aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mais j'avais vraiment aucune idée de ce qui m'attendait. Finalement, on n'a pas forcément exactement suivi les plans qu'on avait prévus, notamment parce qu'on a rencontré d'autres gens. Et je pense que c'est un des points principaux de ce voyage, c'est les rencontres et les opportunités. Et je voulais vraiment dans cette vidéo vous partager des moments de vie et des moments avec euh, ces nouveaux amis qu'on a pu rencontrer sur la route. Et j'espère réellement que ça vous plaît. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog euh, à Bali, puisque je suis à Bali. Et on est euh, sur les îles Gili, donc en gros, c'est des petites îles... Euh, pas loin de Bali qui sont trop, trop cool. Ça fait trois jours qu'on y est. On est avec euh, des nouveaux potes en gros qui nous urgence C'est des Français à chaque fois euh, qu'on a rencontré ou qu'on connaissait de potes de potes. Et ils voulaient que je filme un vlog. Donc ce matin ils se sont barrés sans moi. Donc la journée d'hier on a euh, fait de la plongée. Je vous mettrai des petits plans maintenant. Et le soir, qu'on est sorti, c'était trop, trop cool. Il n'y a pas beaucoup de temps trop à sortir. Il n'y a qu'une rue, mais euh, trop marrant. Et donc euh, là, je vais les rejoindre de, pour manger. Et cet après-midi, je pense que je vais faire mon montage. Donc je leur laisserai la caméra parce que moi, ce sera pas trop intéressant, je pense. Un petit short et un petit haut comme pas Mes cheveux, euh... on va dire naturel. Là, on mange notre meilleur burger. On est en débrief de la soirée d'hier soir. Thank you. Ouais. Dit... Alors là, je vais me régaler. Ça me Chicken burger, le... avocados. Ouais. Attends mais excuse-moi. J'ai neuf frites. Sarah <rire> est pas contente non plus. Hier, c'était incroyable. Franchement, c'était trop drôle. C c quand on est sorti de boîte, c'était une pièce de théâtre. Bah, vraiment incroyable. Là, j'ai commandé un petit burger. Ça, c'est mon avocado toast. J'ai trop le seum. Je vais tout douiller au restaurant. Allez, c'est trop bête Du coup, on va mettre du ketchup et de la mayonnaise. Bon bah, j'arrive pas. Hier, on était 7 de la villa, elle est en boîte. 5 ont pécho. Un ah, était un peu désespéré, il rentre au bout 30 minutes. Et euh, qui a aussi Et l'autre, est, est dansé sur tout le monde, voilà. Mais c'était grave bien. Là, c'est mon plat. Mon les choses, elles sont pas hyper mais c'est bon. Tu je crois sais que t'as pris, genre, tous les gens, les... pas les moins respectés parce que c'est trop méchant, mais les plus chelus de la boîte. T'as fait, genre, un rassemblement de tous les gens les plus creepy et tu t'es dit, je vais aimer ce jeu. <rire> et tu te dis après. <rire> ok, les gars, on a la piscine, repos après une cuite sévère. Le cuit de sévère, vous savez même pas, les gars. C'était dingue hier soir. Hi hi hi C'était hi la worst et la meilleure soirée qu'on ait passée. Five, five, five. Il est où Il va il, il veut pas de moi. Hi five, hi five. Hi five. Il se five. donne dans ma main, je t'ai dit. Wesh, ouais, il veut pas de moi. 3, 2, one, jam, go. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. On va pas pouvoir sortir ce soir. Ce soir on sort et puis on si se réveille on sort, et hum. on s'endort à 6h heures du mat' après le lever de soleil. Oh, ça a l'air trop con T'as vu comment j'ai fait ça Est-ce hum. que ça c'est long de toi Trop Tout le temps au montage, la youtubeuse. Que long Elle ne veut jamais s'arrêter. Elle a marre. Il y C'est une grosse quantité.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 j'ai dit que tu ah bah Alexis. Alexis. Oui. dit que oui. dit que tu Elle dit dit que tu à dit dit dit On est rentré euh, plutôt tôt Parce que la musique était nulle à chier Et ces gros toxicos là Ils ont bu comme des trous Alors que la musique était tellement genre oui, nulle Je vous retrouve euh, Plusieurs jours après J'adore faire ça en fait Je crois que c'est ma passion euh, Je vous explique un peu Donc on était au Ziegili Avec mes potes Je vous ai fait ce petit blog Très très cool Que j'espère que vous vous avez apprécié un peu différent. Et en fait le dernier soir on s'était dit on va faire un jeu d'alcool et filmer et tout. Sauf que dernier soir, crise de migraine horrible pour moi. Il faut savoir que je fais des migraines à aura. En gros genre euh, j'ai des. Enfin c'est très rare. Euh, la première fois que j'ai vu ça, ils ont cru que je faisais un ABC. Je vais euh, avoir une paralysie, donc Enfin euh, genre des picotements, plus voir, donc là je voyais plus du côté droit. J'avais des taches noires dans les yeux, j'avais genre mon bras qui était engourdi, je pouvais plus bouger le bras, j'avais la moitié de mon visage engourdi. Et donc trop bizarre. Euh, ensuite après j'ai pris un médoc pour calmer ça, sauf que je me suis trompée, j'ai pris un médoc auquel okay, je suis allergique, je suis teubée. Enfin bref finalement la soirée euh, j'ai ouais, fini par sortir parce que. Euh, enfin ça allait un peu mieux et que j'avais pas envie de passer ma dernière soirée dans ma chambre toute seule ça allait vraiment mieux euh, parce que je m'étais bourré de mes docks ça a été euh, le bordel donc euh, j'ai pas pu euh, pas pu finir Ensuite je suis partie quelques jours à euh, Lambok, donc qui est une des autres îles euh, beaucoup plus euh, vide on va dire il y avait beaucoup moins de touristes et tout euh, avec euh, juste euh, nico martin et manon j'ai déjà menti oui mais le jour où je lui ai dit que j'étais J'étais honnête Comment on a fait pour atteindre ce stade okay. On a Lombok, ça se dit comme ça. <rire> et oui. on va vous emmener euh, quelques jours avec nous. On n'est plus que quatre là. Et euh, aujourd'hui, on va faire les plages. Demain, on va faire euh, les rivières. Non, les... Demain, on va faire les cascades. Les cascades. Et, euh, et voilà, et donc euh, on espère que ça vous plaira. Et okay, Je suis peut-être peu stable. Je sais plus si je veux renaître ou juste être une star. Je me suis perdu comme les lettres de Stan. Un jour, elle m'a dit qu'elle souffrait, et que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Ok, alors là on est posé avec Martin Le Sang. Non pas Martin Le du tout. Un petit jus de pastèque. Banane pour les intimes. Je parle trop souvent de ma musique, ça a peut-être un peu empiété. Je lui ai dit qu'elle était pas unique. Ce soir elle dort avec sa fierté. Et là, j'ai rejoint les autres deux jours à Changu ici pour euh, des histoires de papiers d'immigration enfin je devais revenir, euh, je devais revenir à Changu et à Den Passar et là on part dans le nord euh, faire le mont Batour qui est un mont très connu enfin très euh, très euh, connu voilà c'est un volcan euh, on fait une rando de nuit euh, et je me suis dit qu'en fait j'allais continuer ce petit vlog euh, parce que euh, je, on, on y va avec le même groupe de potes donc je me suis dit bah ça fait une petite continuité. Euh, je sais que la chronologie c'est un peu le bordel mais j'espère que vous appréciez quand même mes vlogs. Et, euh, et voilà j'essaie vraiment de, de m'y repérer un peu parce que je peux pas faire des vlogs à chaque endroit où on va euh, parce que parfois le son il est pas bon, parfois j'ai pas le temps, enfin voilà. Donc, euh, donc je me suis dit que j'allais vous filmer ça et j'espère que ça vous plaira. Euh, si vous avez les moindres questions sur l'organisation, sur tout ça, posez-moi en commentaire, je ferai une vidéo je pense euh, sur tout ça. Donc voilà, là je vais aller me chercher un petit, un petit truc à manger. Euh, et puis on va bientôt partir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 Right euh, voilà, on est parti ce matin, il était 22h. Euh, on arrive ici à 5h du mat. Une vraie aventure, heure. on a vraiment escaladé. C'est dur. Es Mais euh, on oh. C'est très joli. Et là, on mangeait déjà tous C'est très agréable. alors là, on est rentré du Mont Batour. Il est 9h30. On est un peu fatigué. On est parti très très tôt ce matin. Et là, mange. Est... Je vais vomir. Je sais que je la filme, elle dit qu'elle a failli vomir, ou qu'elle est tombée, ou qu'elle a pied. J'ai mon 30 points de Google. Bah écoute, c'est le même plat que je mange depuis euh, 4 mois, c'est-à-dire euh, du miserain, des nouilles avec... Euh... Des nouilles. Avec ça, quoi. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça a l'air bon. Mais il euh, y a des carottes, il y en a. Voilà. Donc voilà, ce vlog est terminé. J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu parce que c'est des moments de vie que je partage. Je ne jamais vous partager tout ce que j'ai vécu, mais j'essaie de vous montrer des petites brides. Et voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à soutenir parce que ça fait extrêmement plaisir. Et si je peux vous donner un conseil, c'est voyager et rencontrer des gens, même si c'est genre dans la rue à côté de chez vous ou dans la ville à côté de chez vous. C'est ce qui est le plus enrichissant et vous fermez jamais aux opportunités parce qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc euh, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bye la